Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Test et astuces high tech Ma nouvelle chaîne YouTube Où je vais vous présenter Des nouvelles technologies en tout genre Si vous aimez les Mac Si vous aimez les montres connectées Si vous aimez les caméras connectées Si vous aimez les smartphones Android Si vous aimez le Nest Hub Le Google Home Les enceintes connectées en tout genre Alexa par exemple les lumières connectées les enceintes connectées portables comportant Google Assistant les stabilisateurs voire même les tout petits stabilisateurs vous aimez Windows les claviers connectés ainsi que les souris connectées les aspirateurs connectés les ventilateurs connectés alors si ta vie est connectée rejoins donc test astuces high tech. Test et astuces high tech sera donc ta chaîne. On va parler d'astuces, on va parler de tests, d'unboxing en tout genre. On va voir ensemble comment réaliser des connexions d'ampoule, d'enceinte, des connexions en tout genre. On va voir ensemble toutes les plateformes iOS, Android, Microsoft, Apple. Enfin, on va tenter tous ensemble d'avancer et de voir ce que l'high peut nous apporter dans notre quotidien. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur Test Astuces Hightech, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être parmi les premiers à visionner les vidéos. A bientôt, salut à tous